Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet de la souffrance au travail et des liens entre la souffrance au travail et les troubles psychiatriques et en quoi cette souffrance au travail va modifier notre manière d'exercer, c'est-à-dire que quand on reçoit une personne qui a des problèmes d'anxiété et de dépression, c'est une chose de traiter biologiquement l'anxiété et la dépression avec un antidépresseur, par exemple. Mais nous savons tous que si nous laissons en place des facteurs qui entretiennent le trouble anxieux ou la dépression, ça va donc contribuer à la chronicisation du trouble et peut-être même à la rechute et en plus de ça, nos traitements ont souvent des effets secondaires euh, qui font qu'ils ne sont pas toujours bien tolérés et bien acceptés par les patients. Et puis, il y a aussi des représentations sur la pharmacologie d'une façon générale. Et vous allez avoir des patients qui vont vous dire, « Moi, je ne veux pas être drogué, je veux pas, je veux trouver une autre solution. » Et donc, après, donc, on a toutes les approches psychothérapiques. Mais il paraît euh, évident que c'est d'aller traiter le mal à la racine, c'est-à-dire la source de la souffrance. Et dans ce contexte-là, on est en train de parler d'une souffrance professionnelle. Donc, il y a deux grandes dimensions dans la souffrance au travail qu'on va aborder. La première, c'est le burn-out, donc l'épuisement professionnel. C'est synonyme. Donc, je vais parler de burn-out pour simplifier les choses. Et la deuxième partie, c'est la question du harcèlement moral. Et puis, on verra d'ailleurs quelques autres types de harcèlement plus rapides qui sont le harcèlement sexuel, le harcèlement basé sur l'orientation sexuelle et le harcèlement basé sur l'appartenance religieuse. Donc, on va commencer par le burn-out. Et pour avoir les idées très claires dès le départ, il y a une grande confusion sur ce qu'est le burn-out. Alors, on va commencer par ce qu'il n'est pas. Le burn-out n'est pas un diagnostic. Donc ça, c'est très important de le retenir. Vous ne pouvez pas écrire burn-out en motif d'arrêt de travail, par exemple. Ce n'est pas un diagnostic SIM, ça n'appartient pas à la classification internationale des maladies, il n'y a pas de code, et ce n'est pas un motif d'arrêt de travail. Le motif d'arrêt de travail, ça va être alors le plus classique, si vous cherchez quelque chose à écrire sur l'arrêt de travail, c'est le F43-2, c'est euh, trouble de l'adaptation, euh, réaction à un facteur de stress aigu. Ensuite, le burn-out va se compliquer de diagnostics psychiatriques qui vont être, la plupart du temps, l'insomnie, le trouble anxieux, l'épisode dépressif caractérisé et le syndrome de stress post-traumatique, surtout si on est dans le cadre d'un harcèlement. Le burn-out, c'est uniquement dans le domaine professionnel. Il y a un abus et une dérive dans le langage courant euh, qui parle par exemple du burn-out des parents. Donc, il n'y a pas... Non, euh, le burn-out, c'est vraiment... À un phénomène d'épuisement professionnel. Donc, on ne doit employer ce mot que dans le contexte professionnel. Donc, en pratique, le burn-out, c'est trois dimensions qui sont évaluées dans une échelle euh, qui s'appelle la MBI, qui est la plus utilisée. Donc, MBI, c'est pour euh, mass Burnout Inventory. Et il y a aussi la CBI, qui est la Copenhague Burnout Inventory. Bon, en pratique, retenez la MBI, c'est la plus utilisée, et elles sont très proches l'une de l'autre. Et donc, la définition du burnout, c'est finalement la définition de ces échelles qui ont donc trois dimensions. Et la première dimension, c'est l'épuisement émotionnel. Donc, vous voyez qu'il y a donc, épuisement professionnel, épuisement émotionnel. Donc, l'épuisement émotionnel, bien sûr, on sait tous ce que c'est. Ça fait partie de nos consultations tous les jours. C'est une personne qui est saturée d'émotions négatives, qui n'arrive plus à les réguler, et qui devient allergique aux émotions négatives. C'est-à-dire qu'elle elle est tellement saturée d'émotions négatives que la moindre contrariété devient un sujet de, de décompensation, de, euh, elle ne parvient plus à réguler ses émotions négatives. Et puis, il y a des mécanismes de défense qui, donc face à cet euh, épuisement émotionnel, qui euh, sont euh, la dépersonnalisation en fait euh, qu'on peut appeler aussi la robotisation c'est-à-dire que la personne va se couper de ses émotions pour ne plus les ressentir et un bon moyen de se couper de ses émotions euh, c'est de euh, so de déshumaniser les relations c'est-à-dire que les l'exemple classique dans, en médecine c'est que on ne euh, soigne plus des personnes, mais on soigne des pathologies ou des dossiers. Voilà, donc, on va parler euh, uniquement de la maladie et pas de la personne dans son entièreté. Donc, on va commencer à traiter des dossiers. C'est des phénomènes qui sont euh, bien connus, malheureusement, dans les euh, services euh, de soins. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention euh, de ne pas commencer à enchaîner effectivement les prises en charge de façon déshumanisée. Et ça, ça dérive souvent directement de la charge de travail. Donc, c'est un grand facteur de risque de burn-out. On verra plus en détail les facteurs de risque. Et la conséquence ensuite de ça, c'est la perte de sens, qui est la troisième dimension du burn-out. Donc, première dimension, épuisement émotionnel. Deuxième dimension, dépersonnalisation. Et troisième dimension la perte de sens, qui est que la personne se déconnecte de ses actions et de ce qu'elle est en train de faire, et, commence à... et ça c'est très insidieux, hein. ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est petit à petit. La personne commence à, à perdre le, le sens de ce qu'elle fait, et euh, un jour elle se rend compte qu'elle ne met plus de sens dans son métier. Donc, Pour répondre à la question de Jenny, il n'y a pas de lien euh, entre dépersonnalisation au sens où je l'emploie ici, qui est donc une des dimensions du questionnaire MBI, et la dépersonnalisation des troubles dissociatifs ou la dépersonnalisation psychotique. Dans une dépersonnalisation de troubles dissociatifs, la personne va vraiment vous décrire un sentiment d'étrangeté, qu'elle ne se sent plus elle-même, alors que dans le burn-out, vous n'aurez pas ce genre de description, sauf si la personne a un trouble psychiatrique qui s'accompagne de troubles dissociatifs, bien sûr. Là, je vous parle de la personne tout venant, sans trouble psychiatrique identifié. Ensuite, le burn-out va évidemment prendre des formes qui vont être en lien avec la vulnérabilité psychiatrique de la personne. Si la personne a une vulnérabilité Psychotiques, dissociatives ou autres, effectivement, vous allez avoir des symptômes psychiatriques qui vont apparaître en lien avec sa vulnérabilité. Mais dans l'immense majorité des cas, on est dans la population générale, les troubles qui vont se déclencher, ça va être des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Et euh, donc maintenant, le trouble stress post-traumatique a été sorti des troubles anxieux, comme le TOC d'ailleurs. Et donc, euh, voilà, c'est les trois grands, le trépied de la décompensation du burn-out. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de décompensation du burn-out, il y a plusieurs étapes. C'est pas du jour au lendemain, en fait, qu'on entre en burn out. C'est rarement brutal, en fait, le démarrage. C'est très insidieux. Il y a plusieurs étapes, et euh, c'est l'occasion de parler des, de la personnalité à risque de burn-out. Alors là, je vais vous parler d'une personnalité qui n'est pas un trouble de personnalité, hein, comme on a l'habitude d'en de, parler dans les classifications, mais plutôt de traits de personnalité, d'un profil, entre guillemets, de la personne à burn-out. Et euh, peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître d'ailleurs, parce que chez les étudiants en médecine, euh, je pense qu'on a une euh, sur-sélection de ce profil-là. Et vous allez comprendre pourquoi c'est que euh, le profil à risque de burn-out, c'est ce qu'on appelle les bons petits soldats. Le bon petit soldat, c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à ce qu'il fait, à son travail, qui s'identifie à ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment euh, intégrer le travail dans les dimensions dans la représentation de sa personnalité, c'est-à-dire que son identité en tant que personne est directement liée à son identité en tant que professionnel. Donc, si je suis un mauvais professionnel, je vais devenir une mauvaise personne. Les deux sont connectés. Si euh, je ne remplis pas mes missions sur le plan professionnel, je perds de la valeur en tant que personne. Voilà. Donc, ça, c'est très important de rappeler qu'il y a une distinction, parce que ce n'est pas tout le monde qui fonctionnent comme ça. Il y a des personnes qui peuvent très bien faire la part des choses et se dire, le travail, c'est une partie de ma vie, ça n'a rien à voir avec qui je suis en tant qu'individu, et ça n'a rien à voir avec ma valeur. Et ça, c'est protecteur du burn-out. Parce que le bon petit soldat, en fait, va chercher à remplir ses missions au mieux. Ce qu'on souhaite tous, normalement, à la base. Et c'est important de rappeler que du coup, les personnes à risque de burn-out sont des personnes très investies dans leur emploi. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une idée reçue qui laisse entendre que le burn-out, ça peut être des personnes, par exemple, qui n'ont pas envie de travailler ou que, voilà, qui ne sont pas investies. Ce n'est pas vrai, en fait. Les personnes qui rentrent en burn out vous disent toutes euh, qu'elles euh, voulaient bien faire, elles étaient très investies dans leur travail et elles ont craqué. Donc, ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc, la première étape, et ça, c'est intéressant d'ailleurs de voir que dans la population générale, le, burn, le risque de burn-out augmente avec l'âge. C'est-à-dire que vous allez avoir de, plus de burn-out chez les plus de 45 ans par rapport aux moins de 25 ans, par exemple. Donc, il y a eu des études là-dessus. Et chez les médecins, c'est l'inverse. C'est les jeunes médecins, donc c'est vous en fait, en pratique, qui êtes le plus à risque de burn-out. Donc, il y a plusieurs explications à ça. L'explication, c'est que quand on est jeune médecin, euh, déjà, on est directement confronté aux patients, alors qu'on n'a pas forcément tous les outils pour y faire face. Ce qui est normalement, évidemment, la mission du mentorat, du compagnonnage, euh, d'accompagner de soutenir les jeunes médecins dans le début de leur exercice. Ce qui peut euh, se faire dans la majorité des cas, mais ce qui peut être déficient aussi, et euh, nous avons malheureusement euh, régulièrement euh, des faits divers euh, dramatiques de jeunes internes qui se suicident et où on retrouve euh, un contexte de burn-out et de souffrance au travail. Donc, Il y a énormément de choses qui sont réfléchies au niveau national et au niveau associatif pour prévenir ça au mieux. Et euh, euh, la situation de l'internat est une situation extrêmement compliquée parce que euh, malgré des études longues, on n'est jamais vraiment prêt à faire face euh, à ce qu'est le métier de médecin qui est extrêmement difficile puisqu'on va être d'un coup projeté dans une responsabilité euh, et un contact avec le patient euh, où on va devoir forcément euh, apprendre sur le tas à un moment donné. Donc, c'est là où euh, le, le mentorat et le compagnonnage est capital. Mais si on est dans un contexte, comme c'est le cas actuellement, d'un hôpital qui est en déficit euh, de personnel et une hémorragie médicale du service public, euh, le, un déficit d'infirmiers chroniques euh, qui dure depuis euh, 20 ans euh, et qui ne va pas en s'améliorant, donc un manque de personnel soignant d'une façon générale, ça, ça va augmenter la charge sur euh, les seniors et euh, ça va forcément conduire à des situations où les jeunes médecins vont être moins encadrés, moins accompagnés et en plus de ça, ils sont plus nombreux. Donc, euh, euh, quand j'ai commencé mon internat, nous étions euh, à Montpellier 9 par promotion. Euh, deux ans auparavant, ils étaient 4 et actuellement, euh, je crois qu'ils sont euh, plus d'une vingtaine. Donc, il y a une augmentation, parce qu'on a pris conscience du déficit médical qui était en train de s'installer en France depuis plus de 15 ans. Et euh, on n'a pas augmenté les moyens en face d'encadrement et notamment euh, d'enseignement. Le nombre d'universitaires et de médecins est constant euh, pour des missions d'enseignement qui sont de plus en plus importantes. Donc, c'est la situation actuelle de l'hôpital public en France. C'est dramatique. On alerte euh, les décideurs euh, là-dessus euh, depuis des années. Et euh, au moment du premier confinement, quand on a demandé euh, ce que ça faisait aux soignants euh, d'être applaudis et d'être appelés des héros face au Covid, euh, bah, la réponse ça a été surtout, bah, on ne veut pas des applaudissements, on demande des moyens. En fait. Donc, il faut garder ça à l'esprit que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un contexte voilà, qui se dégrade. Ce n'est pas forcément quelque chose de pessimiste. Euh, je pense qu'il faut être réaliste, hein, qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et en même temps, c'est dans les contextes de crise qu'on apprend l'innovation et qu'on apprend aussi à, à développer euh, des, des choses. Et par exemple, ce séminaire voilà, se fait euh, en zoom et euh, je l'enregistre pour pouvoir le diffuser euh, plus tard pour que d'autres personnes puissent en, en profiter. Et ça, c'est des moyens qu'on n'avait pas, par exemple, il y a ne serait-ce que deux ans, voilà, donc de pouvoir euh, assister à un séminaire en ayant euh, un bébé à la maison. Enfin, voilà. Donc, il euh, y a aussi des choses qui évoluent dans le bon sens. Euh, je vois, euh, pour parler des choses qui évoluent, euh, la connaissance médicale euh, évolue très fortement, c'est-à-dire que les internes aujourd'hui sont capables euh, d'avoir accès à de la connaissance scientifique, des articles internationaux, de travailler de publier leur thèse beaucoup plus qu'il y a dix ans, par exemple. Alors certes, c'est une charge supplémentaire, ça va participer aussi, peut-être pour certains, au burn-out, parce que c'est compliqué, on demande à un médecin d'être humain, d'être compétent sur le plan médical, d'être statisticien, de savoir parler anglais, d'écrire l'anglais euh, et de savoir communiquer. Donc on demande énormément de compétences aux médecins et ça euh, c'est quelque chose qui effectivement euh, génère du burn-out puisqu'on a pu démontrer dans l'étude qui a été publiée par notre équipe en 2018 qu'il y avait 49% des médecins en burn-out alors quelle est la définition scientifique du burn-out puisque du coup le burn-out n'est pas un diagnostic je le rappelle c'est un phénomène du coup qui est associé à des problèmes de santé mentale et donc, le, dans l'échelle MBI, on parle de burn-out si une des dimensions est présente, donc soit l'épuisement émotionnel, soit la dépersonnalisation, soit la perte de sens. Et on parle de burn-out sévère si les trois dimensions sont présentes. Donc, j'insiste là-dessus. Pourquoi C'est parce que cette échelle euh, est, est bizarre. Normalement, la sévérité, c'est un score en fait, c'est quantitatif, c'est continu. Or là, ce n'est pas un score, c'est vos côtés présents ou absents à la dimension. Et en fonction du nombre de dimensions que vous cotez, on parle de burn-out ou de burn-out sévère. Donc ça, c'est juste un aparté pour expliquer que sur le plan statistique, c'est compliqué à analyser puisqu'on n'est pas sur un niveau de sévérité classique, on est sur des dimensions qui sont plus, plus ou moins présentes, une, deux ou trois dimensions présentes au moment de l'évaluation. Donc, ces échelles, bien sûr, vous les trouvez en ligne, en libre accès, en français. Vous pouvez calculer votre score de Burnout pour voir si vous êtes actuellement en Burnout. J'en profite pendant que j'y pense pour parler de l'addiction la, au travail, qui est à la fois un sujet, finalement, qui intéresse beaucoup de monde, et que si vous regardez dans la littérature, il y a très peu de publications dessus. C'est-à-dire qu'on est sur moins de 200 publications en tout euh, sur l'addiction au travail, alors que sur le Burnout, vous en trouvez... 50 ans de publication, des tonnes de publications. Donc, le burn-out, c'est un sujet qui est extrêmement bien traité dans la littérature. Donc, je vous invite évidemment, si le sujet vous intéresse, à aller regarder donc, notamment la méta-analyse qu'on a publiée sur le, le burn-out des médecins. Et donc, on n'a pas voulu en rester là, puisque une fois qu'on avait fait cette méta-analyse, on a voulu aller regarder ce qu'il en était donc, chez les jeunes médecins. Alors, on n'a pas refait le burn-out parce qu'il avait été extrêmement bien euh, déjà investiqué. Et donc, par contre, on est allé regarder la question du harcèlement, en fait, chez les jeunes médecins. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui est très peu étudié et ça a été publié. Donc, on en parlera dans la deuxième partie sur la prévalence du harcèlement moral euh, qui est énorme. Euh, chez les jeunes médecins, c'est 40% qui rapportent avoir été exposés au moins une fois du harcèlement moral au cours de leur pratique professionnelle. Et donc, évidemment, je pense que l'addiction au travail est aussi très fréquente chez les médecins, parce qu'il faut se rappeler d'où on vient. On vient d'un concours qui a été très sélectif, où on nous a demandé des compétences très techniques et cognitives, hein, pures quasiment, et en même temps, on nous a demandé de la persévérance sur le long cours avec des études longues, et on nous a demandé aussi des capacités de résilience euh, énormes parce qu'on a dû traverser euh, des épreuves et notamment euh, des épreuves de souffrance au travail, euh, dans, notamment pendant l'externat aussi. Donc, là, il y a beaucoup d'étudiants qui rapportent comment ils ont été humiliés. Et ça n'est pas spécifique d'ailleurs des médecins parce que les étudiants infirmiers aussi rapportent ça. Et euh, donc, euh, il y a eu donc, euh, beaucoup de prises de conscience euh, avec la publication d'un livre d'une jeune médecin en fait sur euh, euh, les témoignages qu'elle avait récoltés en fait par euh, une enquête qu'elle avait menée. Donc c'est des témoignages qui sont euh, qualitatifs. Hein, c'est vraiment de la, des témoignages racontés. Donc il n'y a pas de quantification du phénomène mais des épreuves d'humiliation qui, qui ont été subies par les jeunes étudiants en médecine au cours de leurs études, qui pour nous, en plus, apparaissent comme des choses ordinaires. C'est ça qui montre que nous avons vraiment intériorisé ça, en fait. On a banalisé la souffrance. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que quand on raconte euh, ce qui se passe dans les études de médecine, les gens à l'extérieur sont choqués. Et en fait, euh, les films comme « Première année », par exemple, hein, qui est un film sur la première année de médecine, euh, pour n'importe quel médecin, on dit bah, « c'est exactement ça ». Et en fait, euh, vu de l'extérieur, ça apparaît comme euh, quelque chose de terrible. En fait. euh, et beaucoup de personnes se démotivent à, pour les études médicales euh, par ce phénomène, en fait, par le phénomène de d'exposition au stress et à la souffrance aussi, donc au stress en première année, et ensuite à la souffrance dans les études de médecine. Alors, je ne connais pas la littérature sur le syndrome de l'imposteur, par contre, c'est un trait qu'on peut retrouver dans le burn-out. Euh, donc, euh, je sais pas si tu as une question plus précise autour de ça, si toi tu as déjà une représentation ou une question. Euh... Donc, le syndrome de l'usurpateur, ce sont les personnes qui ont le sentiment en permanence d'usurper de... leur poste, de ne pas être compétent pour leur poste euh, et de devoir faire face euh, à ça, en fait, de ne pas être légitime. Euh... Dans les responsabilités et les fonctions qu'elles occupent. J'imagine que ça fait partie de la dépersonnalisation entre guillemets. Alors pas forcément. Euh, la déperson... dépersonnalisation c'est vraiment un mécanisme de défense. Donc ça peut être une défense par rapport euh, au syndrome de l'imposteur aussi. Le syndrome de l'imposteur c'est plutôt une source de souffrance en soi, parce que donc la personne en permanence euh, a une mésestime d'elle-même et donc surtout la crainte à la fois de faire des erreurs et aussi que son imposture soit révélée, en fait, c'est-à-dire que euh, d'être dans une situation où elle soit vraiment mise en face de son incompétence. Et donc parmi les facteurs de risque de burn-out qui sont très bien identifiés dans la population générale, il y a le fait de mettre quelqu'un à un poste pour lequel il ne se sent pas compétent. C'est pour ça qu'on pense, par exemple, qu'une promotion est une bonne chose, mais il n'est pas rare de voir des burn-out survenir dans les mois qui suivent une promotion, puisque la, la question est, est-ce que la personne a été correctement préparée à ce changement de statut Un exemple classique que j'ai eu à traiter, et plus d'une fois, c'est les managers, Donc c'est les personnes qui en fait étaient donc, dans des postes à un niveau 1, qui passe à un niveau 2 où elles deviennent responsables d'une équipe. Et en fait, quand on est dans ce, cette situation hiérarchique-là, on a des objectifs qui viennent d'en haut et on doit les transmettre à l'équipe et assurer ces objectifs. Et là, en fait, la position du manager, donc dans, à l'hôpital, c'est par exemple les infirmiers et les cadres de santé. Le cadre de santé devient le manager d'une équipe d'infirmiers. Et la personne peut très bien fonctionner en tant qu'infirmier, et euh, entrer en souffrance en tant que cadre parce qu'elle n'est pas préparée déjà aux compétences de management et de leadership je vous rappelle la différence entre les deux le management c'est la gestion au quotidien euh, d'un service par exemple donc c'est euh, programmation des patients euh, trouver des lits euh, correspondre avec d'autres unités voilà c'est la vie quotidienne du service et comment on optimise ce fonctionnement. Et le leadership, c'est quelles sont les valeurs et le cap que je donne à mon équipe. Comment j'insuffle la dynamique et quel sens je donne à ce qu'on fait. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. en fait. Et on peut avoir un bon management avec un très mauvais leadership et réciproquement. Et c'est le leadership qui va être très important parce qu'on a parlé de la perte de sens. Donc, si je suis dans une équipe alors, autre facteur de risque de burn-out et qui est rapporté dans la majorité de la souffrance au travail, c'est la mauvaise ambiance au travail. Ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, vraiment euh, prendre au bras le corps. Alors, évidemment, vous, en tant que médecin traitant, vous n'allez pas pouvoir agir là-dessus. Par contre, vous, vous pouvez agir là-dessus dans votre travail à vous. Et c'est pas forcément d'ailleurs les chefs qui sont euh, responsables en fait, c'est chaque individu membre de l'équipe qui a sa, son rôle à jouer donc, je donne un exemple c'est les comportements passifs et agressifs ça pour moi c'est le plus toxique dans l'ambiance de travail les comportements passifs et agressifs donc je vous rappelle les quatre modes d'interaction vous avez euh, donc euh, les agressifs c'est les loups c'est les personnes qui ne peuvent pas communiquer sans écraser l'autre euh, imposer leur vue euh, de façon euh, euh, voilà, très euh, contraintes Donc, c'est des fortes personnalités, souvent. Ça peut se voir dans des chefs de service. Les passifs, qui ne vont pas arriver à s'affirmer face aux autres et qui vont être des serpillères, en fait, et donc qui ne vont jamais dire non ou jamais exprimer un avis. Les assertifs, c'est l'idéal, c'est les personnes qui sont capables de défendre leurs intérêts ou d'affirmer leurs convictions sans interdire aux autres d'avoir leur propre conviction. Donc, c'est-à-dire qu'ils respectent l'espace de chacun et de la liberté de chacun d'avoir des opinions divergentes et de dire au milieu de ces opinions divergentes, est-ce qu'on peut trouver un moyen de fonctionner tous ensemble Et on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est assertif, c'est l'idéal. Et vous avez les passifs agressifs. Et donc, de, ce sont des personnes... donc Moi, je l'ai euh, expérimenté hein, encore récemment et je l'ai vu dans quasiment tous les services où j'ai travaillé. Ce sont des personnes qui ne vont jamais être en frontale, ou très rarement, et si elles sont en frontale, ne vont pas l'assumer. Alors, ça veut dire, je vous donne un exemple très concret d'une situation qui a eu lieu. Réunion d'équipe pour parler du fonctionnement. On aborde, donc, je vous donne aussi euh, pour l'avenir, quand vous, vous allez devoir organiser des réunions, si -à, à un moment donné, vous allez être dans des équipes, si vous êtes aux manettes d'une réunion, précisez bien L'ordre du jour, c'est-à-dire quels sont les points qui vont être abordés, dans quel ordre, pour que les gens sachent de quoi on va parler et à quel moment, pour que ça ne parte pas dans tous les sens, le temps qui est imparti. Ce sont deux choses très importantes pour cadrer les réunions. Sinon, vous allez avoir des réunions qui vont être stériles, où les personnes vont partir dans tous les sens, et où finalement, ça ne va pas avancer, et le temps va être débordé, et les gens vont avoir l'impression que la réunion n'a servi à rien. Donc, cette réunion, donc ordre du jour, point de fonctionnement, on aborde les points de fonctionnement et une des infirmières, pendant la réunion, baille ostensiblement. Donc au deuxième baillement, mais vraiment sonore, hein. donc au deuxième baillement, euh, voilà, je, la, je, je lui envoie un regard non équivoque, elle s'excuse, ensuite elle commence à parler en aparté avec sa voisine dans une autre conversation. Donc là, j'interviens tout de suite en disant, s'il vous plaît, pas de conversation parallèle, on parle tous ensemble. Et euh, on aborde finalement un dernier point de fonctionnement, qui était un point mineur, qui était de savoir quel infirmier allait regarder dans la boîte mail du service pour les demandes d'adressage. Et, euh, et là-dessus, en fait, donc on trouve un accord et elle se lève en disant euh, « j'en ai assez, j'ai tenu jusque-là », et elle part en claquant la porte. Et là-dessus, les autres infirmiers explosent en disant euh, « et là, ça a été le déversoir de la souffrance ». Et une des infirmières voilà, qui a dit euh, « c'est pour ça que je suis sous antidépresseur ». Et là, par contre, ça a libéré la parole, c'est-à-dire que les infirmiers qui sont restés ont pu justement exprimer leurs émotions, et je pense que ça a été très salutaire en fait. Donc, euh, donc, cette réunion était nécessaire. Donc, Autre chose, je vous le dis pour l'avenir, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Quand il y a des problèmes, quand il y a de la mauvaise ambiance, des choses comme ça, il faut percer l'abcès, il faut gérer ça. C'est désagréable et si vous n'aimez pas les conflits, ça va être très compliqué pour vous. Donc, le meilleur moyen de faire face aux conflits, c'est d'apprendre à accueillir le désaccord et le conflit et sans s'identifier à ce conflit. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui va être agressif ou passif-agressif qu'il faut se laisser emporter par la colère. Ça, c'est effectivement le piège, c'est d'utiliser les mêmes outils pour répondre, c'est-à-dire l'agressivité ou le passif-agressif. Donc, passif-agressif, cette infirmière ne s'est jamais excusée de son comportement. Ça a été débriefé ensuite avec euh, la cadre, et euh, elle, elle n'a jamais présenté d'exclusion à qui que ce soit. Donc, ce qui aurait été euh, l'attitude adaptée. Bon, je pense qu'en l'occurrence, euh, voilà, il y a d'autres choses que simplement un comportement passif-agressif. Et il y avait un historique de souffrance au travail, puisque cette infirmière avait été en arrêt de travail 333 jours sur les deux ans où elle avait travaillé. Et donc, ça, euh, c'est important aussi qu'on en parle. C'est que l'arrêt de travail peut être urgent et nécessaire à un moment donné. Et vous, on va vous poser la question en tant que psychiatre de l'arrêt de travail. Donc, si quelqu'un vient vous voir en disant « je suis en souffrance à mon travail », la plupart du temps, d'ailleurs, la personne va refuser l'arrêt. Parce que nous, on peut avoir l'idée que la personne peut rechercher un arrêt de travail de complaisance, entre guillemets, ça, ça n'arrive quasiment jamais, en fait. Après, j'ai vu aussi des situations où euh, voilà, des professionnels interrogeaient euh, la réalité du motif de l'arrêt de travail. en fait Donc, ça arrive, mais ça, ce n'est pas votre fonction à vous. Votre fonction à vous, c'est d'évaluer la santé psychique. Et si vous retrouvez un trouble psychique, de demander l'arrêt temporaire. Alors après, c'est à vous euh, de déterminer la durée adaptée. Et euh, c'est là où ça peut devenir intéressant de discuter avec le médecin du travail. Donc, moi, souvent, dès que j'ai eu des situations de souffrance au travail, j'ai demandé à la personne de me donner les coordonnées du médecin du travail. Et parfois, la personne ne les connaît pas, hein, mais il faut savoir qu'avant toute reprise, il y a une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail. Donc, il est très important que le psychiatre, le généraliste et le médecin du travail soient coordonnés dans la prise en charge, et ça ne se fait pas assez. Le médecin du travail, je le rappelle, est soumis au secret professionnel. Il n'a pas le droit d'informer l'employeur du diagnostic et du motif de l'arrêt de travail de l'employé. Par contre, l'employeur légitimement a le droit de demander si on connaît la fin de la durée de l'arrêt de travail. Souvent, ce n'est pas connu parce que vous ne pouvez pas prédire à quel moment la personne va être capable de reprendre le travail. Par contre, ça peut être anticipé quand même dans les deux semaines qui précèdent la reprise. Donc, c'est important parce que la personne va avoir cette fameuse visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail. Et c'est l'occasion de parler de l'influence du travail sur la santé de votre patient. En fait, de dire, voilà, j'ai un patient qui me rapporte que son épisode dépressif, ses insomnies, euh, son anxiété dérivent directement des conditions de travail. Et vous pouvez, avec l'accord du patient, bien sûr, vous ne faites rien sans l'accord du patient, et vous l'écrivez bien dans le dossier. Donc, vous pouvez expliquer au médecin du travail les circonstances précises que vous a rapporté le, le patient. Et ensuite, c'est au médecin du travail d'assurer la mission que l'environnement de travail ne soit pas délétère pour la santé de votre patient. Ce n'est pas toujours possible. Et là, après, ce sont des décisions qui se prennent avec les ressources humaines et l'employeur. Mais en tout cas, il faut signaler le problème et chercher des solutions. Donc, la solution, ça va être, par exemple, de changer... Euh, la personne d'équipe. Voilà, si elle est dans une équipe qui a un comportement euh, qui devient toxique envers elle, c'est de proposer un changement. Le changement n'est pas toujours possible. Il n'y a pas toujours une autre équipe ou alors ça demande un déménagement. Et aussi, vous allez avoir, et ça c'est là où, où la partie euh, psychothérapique va être très importante, la personne en burn-out va euh, demander euh, une euh, reconnaissance morale de son burn-out. C'est-à-dire qu'elle va demander... Souvent, ce que recherche la personne en burn-out, ce, ce sont des excuses, ou en tout cas juste la reconnaissance que c'est la charge de travail ou euh, voilà le, la, la charge mentale liée au travail qui lui a été imposée qui est la cause de sa souffrance. C'est entre guillemets seulement ça. Et ça, c'est problématique. Pourquoi Parce que dans de nombreux cas, elle ne l'aura jamais. C'est très violent ce que je dis, et en même temps, c'est une réalité. Les personnes pensent que euh, les institutions euh, peuvent euh, être modifiées, euh, changées dans un temps euh, plus ou moins court, alors qu'en fait, plus l'institution est grande, et plus vous êtes face à un mastodonte qui va être difficile à modifier. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai travaillé donc, dans des petites unités et après dans des grandes unités. Et quand je suis arrivé à l'APHP à Paris, par exemple, je me suis dit je vais donc euh, entrer dans un environnement à la pointe, en fait, par exemple, sur le plan informatique. Ça a été exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en passant de Montpellier à Créteil, je suis arrivé face à un système informatique qui était extrêmement obsolète, beaucoup plus que l'hôpital dont je venais, qui était beaucoup plus petit. Et ça, ça vient du fait que plus on est gros, plus c'est difficile de faire avancer les choses. Et c'est la même chose dans le domaine de la souffrance au travail. Donc, plus vous allez être dans des grosses organisations, et plus euh, vous allez avoir des phénomènes de souffrance qui vont être difficiles à appréhender, parce que ça va être aussi en lien avec des cultures d'entreprise. Donc, il y a eu... Euh, ce phénomène de burn-out en fait, a été euh, vraiment euh, mis sur le devant de la scène en France dans les années 2000, à la fin des années 2000, parce qu'il y a eu une épidémie euh, d'arrêt de travail et de troubles psychiatriques dans des grandes entreprises, euh, donc, notamment euh, France Télécom et euh, La Poste. Euh, et Il y a eu des procès, des procédures juridiques, pour avoir une reconnaissance du fait qu'il y avait des objectifs qui avaient été imposés et euh, des méthodes euh, de pression psychologique qui avaient conduit à des troubles psychiatriques, à des arrêts de travail en fait, chez euh, les employés. Et euh, des licenciements abusifs, enfin voilà de la pression pour pousser les gens à démissionner. en fait Parce qu'ils n'étaient pas capables de faire face aux nouvelles demandes, notamment des demandes technologiques. C'était aussi un problème d'adaptation à des nouvelles technologies, puisqu'on était en plein dans l'explosion d'Internet et des smartphones et de tout ça. Donc, ça a été voilà, un phénomène social qui a été extrêmement médiatisé et douloureux de poser la question de la responsabilité des institutions dans la souffrance psychologique de leurs employés. Et donc, il y a eu évidemment des suicides euh, qui euh, ont été faits sur le lieu de travail et donc qui alertent toujours, évidemment, euh, ce n'est jamais anodin si la personne se suicide sur son lieu de travail. Et il y a souvent un message euh, derrière ça. Et donc ensuite, des enquêtes qu'on appelle des autopsies psychologiques pour déterminer ce qui s'est passé. Et ça, ça nous concerne directement en médecine, parce qu'il y a eu plusieurs cas de suicides de professeurs de médecine ou de médecins et euh, on retrouve euh, très souvent euh, des, de la souffrance. Euh, il y a eu euh, notamment un audit qui a été fait à, à Grenoble et où on voit euh, que euh, dans plusieurs services, il y avait des situations de souffrance professionnelle très importantes et qu'un pattern, un schéma qu'on retrouvait qui revenait régulièrement, c'était un jeune professeur nommé qui avait une vision pour son service d'une évolution, de, par exemple de la recherche de quelque chose qu'il avait envie de mettre en place. Pendant les six premiers mois, le nouveau professeur observe le fonctionnement et ne touche à rien. Et puis, au bout de six mois, un an, commence à essayer de mettre en place des choses. Et là, se mettent en place des réactances. Euh, des boucliers qui peuvent venir des autres médecins ou euh, des infirmiers, euh, voilà, et euh, se créent en fait euh, des tensions internes euh, et en lien avec la réactance au changement. Et euh, avec l'idée que tout ceci se fait dans un contexte, comme je l'ai déjà dit, de pression globale sur tous les acteurs, c'est-à-dire que le rendement demandé, et de plus en plus important, il faut voir de plus en plus de patients en moins en moins de temps, et le tout à qualité constante, évidemment. Voilà, c'est ça le, le phénomène auquel nous sommes exposés. Donc quand on est face à des phénomènes comme ceci, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie qui est choisie par un grand nombre de nos collègues, qui est de dire, ben, je pars de l'institution, c'est ce qu'il y a de plus simple, donc je m'installe en libéral, je quitte. L'hôpital, je parle de l'hôpital public, c'est la même chose dans les cliniques privées, il n'y a pas de différence, hein. c'est peut-être même entre guillemets encore pire, mais la différence dans la culture de la clinique privée, c'est la culture euh, du rendement et du chiffre. C'est-à-dire qu'à la base, euh, la tarification à l'acte est déjà euh, intrinsèquement codée euh, dans l'ADN de la clinique privée, donc de tout, contrairement à l'hôpital public où euh, on n'est pas censé euh, avoir... Euh, une aussi forte pression de rendement, parce qu'on est censé rendre un service public, et qui dit service public, dit patient plus complexe, plus paupérisé, plus de temps pour interagir avec les collègues, les équipes, les réunions, l'enseignement qui est une mission du service public. Voilà, Il y a tout ça qui s'ajoute au travail quotidien du, du médecin et des autres soignants aussi. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez oui. développer un peu plus les facteurs de risque, notamment les facteurs de risque psychosociaux Oui, vous plaît donc je vais y arriver.